Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dédié au logiciel Word. Je vais vous montrer comment on utilise des tabulations pour mettre en forme du texte. Alors, Avec un traitement de texte, on va utiliser des options de mise en page pour améliorer l'impact du texte par rapport au lecteur. Ça veut dire, sur l'exemple à droite, que l'on peut gérer des blocs de texte par rapport à différentes images, avec des dispositions différentes sur la page. Et puis, sur la partie gauche, on voit qu'on a seulement du texte, et la disposition de ce texte par rapport aux marges peut être variable. La plupart du temps, on utilise un bloc qui fait l'ensemble de la page, comme ici, et donc on part de la marge de gauche à la marge de droite, plus ou moins de manière alignée, parce qu'on peut s'aligner à gauche, s'aligner à droite, s'aligner les deux côtés, on parle d'alignement justifié, ou se centrer. Dans d'autres cas, on peut également commencer le début de notre texte avec un retrait par rapport à la marge. Mais là, on a des dispositions un peu particulières. Par exemple, ici, dans une même ligne, je veux débuter à des endroits bien particuliers et je veux à nouveau utiliser cet espacement et cette disposition sur d'autres lignes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. On va le voir avec un exemple. J'ai recopié le texte d'une comptine très connue avec deux phrases qui sont elles-mêmes en deux morceaux, séparés par une virgule. Alors, mes deux phrases sont positionnées à gauche, directement sur le bord de la marche. donc je n'ai pas de problème pour le début des phrases. Mais par contre, j'aimerais bien pouvoir positionner le début de la deuxième partie de chaque phrase au même endroit, un peu plus loin. Je voudrais en fait faire correspondre le « qui courait dans l'herbe » au début du « jeu, la montre à ces messieurs ». Alors je pourrais dans un premier temps imaginer ici positionner un certain nombre d'espaces, mais je me rends compte que soit qui commence trop à gauche du jeu, soit il commence trop à droite. Alors vous me direz qu'on n'en est pas sûr, pour être sûr, on va utiliser une droite verticale. Cette droite verticale, je vais la positionner au début du jeu, et on voit bien que là, le qui commence plus à droite, et que si j'enlève un espace, il commence trop à gauche. Donc j'ai bien un problème. Alors d'où vient ce problème Il vient tout simplement du fait que la taille de mes différents caractères n'est pas toujours la même en fonction du caractère. En effet, il y a des caractères qui sont plus petits, par exemple les i, les l, les t, et puis des caractères qui sont beaucoup plus larges au niveau horizontal, par exemple un m. En fait, la plupart des polices que nous utilisons sont des polices qui sont de type proportionnel, dont la dimension des caractères est variable. Par opposition à des polices qui sont dites monochasses, qui, elles, ont une largeur qui est fixe. Mais la largeur fixe, elle est moins esthétique et ça correspondra à un graphisme plus ancien, quand on n'avait pas la possibilité, justement, d'avoir des polices proportionnelles. Oui, mais le problème des polices proportionnelles, c'est que la largeur des caractères n'étant jamais exactement la même, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir aligner des choses exactement à la même position. Et c'est pour ça qu'on a inventé les tabulations. Pour vous montrer les tabulations, je vais utiliser plusieurs lignes avec des mots qui sont les mêmes. Simplement, c'est ne sont pas positionnés dans le même ordre. Pomme, kiwi, banane, poire. Pourquoi je les ai utilisés Parce qu'ils ont des nombres de caractères qui sont variables et surtout, la taille relative de chacun de ces caractères n'est pas la même. Kiwi est beaucoup plus court que pomme. Maintenant, je vais essayer de rajouter des caractères pour essayer d'aligner mes différents mots. Alors voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu pour arriver à positionner mes mots, mais on se rend compte que l'alignement est loin d'être parfait. Je vais réutiliser la droite pour arriver à vous montrer cela. On voit ici que le premier alignement peut être acceptable pour banane, poire et pomme, mais les deux kiwis sont décalés. Mais dès qu'on commence à aller plus loin et se déplacer et rajouter plus de caractères, plus évidemment, cet alignement est compliqué et ne fonctionne pas. Alors pour comprendre les tabulations, il va falloir à la fois utiliser l'affichage des caractères invisibles, ici les signes de paragraphe et puis euh, ici les différents espaces, quand on met un point c'est un espace, et puis aussi il va falloir afficher les règles, donc les règles de la page qui sont en haut et en latéral, et pour les afficher sous Word, il faut être sous l'onglet affichage et avoir bien coché ici règles, si je décoche règles, je n'ai plus mes règles, et là... J'ai à nouveau les règles qui sont affichées. Les règles, notamment, affichent la limite de la page. Ici, j'ai une numérotation à partir de la marge en nombre de centimètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les différents espaces que j'avais entre mes mots par des tabulations. Alors, les tabulations sur votre clavier, c'est la touche qui est en haut à gauche, à gauche du « A » et qui a ce symbole qui est souvent marqué tab, et qui a ce symbole avec une flèche qui se termine sur une droite. On saisit l'espace entre les deux mots, et on rajoute au contraire une tabulation. On va voir apparaître en fait ce symbole de flèche. Voilà sur la première ligne. Voilà sur la deuxième ligne. Et donc voilà, lorsque j'ai achevé de remplacer dans toutes les lignes entre chaque mot tous les caractères espace par un seul caractère de tabulation. Alors si j'enlève la visualisation des caractères invisibles, je me rends compte avec ma règle ici que j'ai bien un alignement parfait de mes différents mots. Et voilà. Et on se rend compte que cet alignement s'est naturellement positionné tous les 1,25 cm à partir de la marge. On le vérifie. Le premier alignement, ici, on est à 1,25. Le deuxième alignement est à, 2 est -à 2,5, c'est-à-dire 1,25 plus 1,25. Et le troisième, 1,25 au-delà du 2,5, c'est-à-dire à, à 3,75. On pourrait imaginer qu'ensuite, on positionnerait encore les choses à 5, puis 6,25, etc., etc. Donc tout, tous les 1,25. Alors ça, c'est simplement parce que, euh, par défaut, sur une ligne standard, il y a des taquets qui sont prépositionnés pour les tabulations tous les 1,25 cm à partir de la marge de gauche. Ça, c'est une définition standard sous Word, mais vous pouvez tout à fait la corriger. Parce que évidemment, si on était obligé de n'aligner que tous les 1,25, comme si c'était une sorte de grille, eh bien, ça serait déjà ça, mais euh, ça serait... Pas très pratique pour pouvoir faire d'autres types de dispositions. Je vais sélectionner mes différentes lignes et je vais me positionner sur la règle et je vais ici cliquer sur le 2 et je vois que je fais apparaître un petit signe en forme de coin et que ce petit signe qui est positionné maintenant sur la règle a fait se décaler les éléments à droite. J'ai toujours un positionnement de ma première série de mots à partir de cet endroit là donc je vais le décaler ici et puis mon deuxième positionnement qui était à et demi, lui n'est plus valable parce que les mots en fait n'ont pas terminé mais par contre le troisième est bien toujours à 3,75 là il a rattrapé les taquets et j'ai l'autre taquet le taquet suivant qui est le taquet à 5 comme on avait vu ce nouveau positionnement va s'aligner sur ce petit symbole que j'ai rajouté lorsque j'ai cliqué sur la règle. En fait, j'ai rajouté une tabulation gauche, et on le voit si on laisse le curseur afficher les éléments, donc on voit marquer tabulation gauche. Alors, ce que je peux faire, c'est rajouter une autre tabulation gauche, mettons, à 4,5, et puis une autre tabulation gauche allez à 8. J'ai donc maintenant trois tabulations gauche que j'ai positionné exactement comme je le voulais. Donc ici à 2, ici à 4,5 et, et ici à 8. Et on a les petits symboles sur la règle. On peut les positionner directement sur la règle, comme vous l'avez vu en cliquant. On peut ensuite les décaler à partir de la règle. Alors je vais sélectionner l'ensemble de mes lignes à nouveau et je vais décaler, jouer sur mon taquet de tabulation, ce qui me permet de déplacer les caractères en fonction. Alors, on pourrait le faire aussi d'autres manières. Donc, si vous double-cliquez sur le taquet, vous allez faire apparaître une boîte de dialogue de tabulation. Cette boîte de dialogue, vous le voyez, indique les tabulations qui ont été placées. Alors, à la base, il y avait des taquets par défaut de 1,25, c'est ce qu'on avait repéré. Et puis, vous avez rajouté un premier Taquet de tabulation à gauche, on voit ici alignement à gauche pour ce premier taquet de tabulation, qui est ici. Vous avez rajouté un deuxième à 4,75, qui est ici, et vous en avez rajouté un troisième à 8, qui est ici. Alors plutôt que de jouer à déplacer en fait nos taquets, on pourrait par exemple décider que le taquet à 4,75, nous allons l'effacer, et puis ensuite en définir un nouveau à 5, par exemple, et ensuite, si je fais OK, eh bien je vois que j'ai effacé mon taquet 4.75, et j'en ai créé un nouveau à 5. Et le texte s'est positionné en fonction de ces taquets de tabulation. Donc, cette boîte de dialogue tabulation... Elle apparaît si on double-clique sur un taquet de tabulation, mais c'est une propriété de paragraphe. Si on affiche la boîte de dialogue paragraphe, où on a les options de retrait, d'espacement, d'alignement, et éventuellement d'enchaînement entre paragraphes, eh bien on voit aussi en bas qu'on a accès à la boîte de dialogue sur les tabulations. Alors On va maintenant modifier notre taquet de tabulation à 5, et on va modifier son alignement. On a vu qu'on a utilisé que des alignements à gauche. Je vais me placer, sélectionner en fait le taquet à 5 et choisir l'alignement centré. Et je vais donc définir ce taquet en centré et je vais faire aussi, sur le 8, je vais le définir comme étant aligné à droite. Et si ensuite je fais OK, eh bien je vois que j'ai toujours des taquets de tabulation à 5 et à 8, mais le texte se positionne différemment. Sur le taquet à 2, il va commencer là, et là on a bien une tabulation à gauche. Et à 5, c'est une tabulation centrée. Le texte, selon sa taille, va se positionner à droite et à gauche de la tabulation. Pour les tabulations à droite, le texte va finir à droite. Et c'est comme ça que vous pouvez positionner très finement du texte. Alors là, il y a un résumé en fait des symboles de tabulation. Tabulation à gauche, tabulation centrée, tabulation à droite, qui sont les trois principales. Alors, dernier point sur les tabulations, on va voir les questions des points de suite. Je vais vous proposer trois lignes avec votre nom, votre prénom, votre adresse. À la fin de ces lignes, j'ai terminé par une tabulation, et comme on le voit, ça vient pointer sur le taquet suivant. Donc là, vu que je n'avais pas défini de nouvelle tabulation, le taquet 1,25, 2,5, 2 paf. Si vous voulez faire un questionnaire et permettre aux gens de remplir directement les choses, vous allez pouvoir avoir envie de rajouter Ensuite, un certain nombre de petits points pour leur permettre de remplir leur questionnaire. Alors, ça sera un peu long, il va falloir que vous rajoutiez plein de caractères qui ne servent à rien. Et puis, lorsque eux vont vouloir remplir, eh bien il va y avoir un problème, parce que les points, c'est bien des caractères, ils existent physiquement, et donc, ils vont se déplacer à droite et à gauche, et les gens vont devoir ensuite les effacer. Alors, ils risquent d'effacer aussi votre tabulation, vous voyez Donc, c'est vraiment tout sauf pratique donc, il y a un moyen d'utiliser les tabulations pour pouvoir résoudre ce genre de problème. C'est d'utiliser, alors déjà, c'est de placer la tabulation un peu plus loin. Ici, je la place un peu plus loin, alors on va réafficher, on la voit. Mais dans la définition de la tabulation, je peux ici définir que cette tabulation à 6 est avec des points de suite. Donc, j'ai plusieurs types de points de suite, hein, les points en bas, un trait en bas ou euh, des tirets. Là, je vais mettre plutôt des points, je le définis comme tel. et regardez. On affiche bien les choses. Alors là, ça va pas être très pratique, parce que au final, c'est une tabulation à gauche. Ce qui fait que quand la personne va noter, elle va noter de l'autre côté. Mais si je remplace cette tabulation, qui est alignée à gauche par le fait qu'elle serait alignée à droite, je la définis, et eh bien pour un même affichage, je vais pouvoir avoir une option de remplissage qui va s'adapter automatiquement à ce que les gens vont taper. voilà donc j'espère que je vous ai convaincu sur l'utilité des tabulations pour faire des alignements très fins au niveau de positions de différents caractères c'est une option qui est complètement indispensable pour faire de la mise en page propre